Eh bien, nous applaudissons Saint-Esprit dans la vie, serviteur, avant de la avancer à la gloire de Dieu. Dieu bénit nous. Amen. Bah, bon Dieu, gloire qui permet que nous la soyez. Pratiquement, c'est la dernière soirée. Mais pas pour autant, c'est la dernière parole. Amen. Amen. Dernière soirée, mais ce n'est pas la dernière parole pour autant. Parce que c'est qui depuis, l'a depuis dimanche soir et qui l'a encore à Soya. Nous nos bon Dieu, pour. Et peut-être même qui à peine rejoint nous. Nous bénissons, bon Dieu, gloire pour qui rejoint nous à Soya. Demain ce matin, après la sixième parole, Dimanche matin, après la septième parole, et dimanche soir, après un bel débat, un grand débat, sous toute parole, nous espérons face à toute l'église d'Adnet. À présent, pour qu'apparemment, bon, nous ne pouvons pas laisser un baron ainsi, pour qu qu'il participe. Et tant après passer de à chanté des musiques que nous avons montré dans l'apprentissage, majorité de gens qui Amen. Parce que l'église dava venir dans l'apprentissage. Si maintenant yo êtes habitué à chanter quand vous êtes dans l'apprentissage, vous êtes obligé de venir dans l'apprentissage. Parce que le yo e chak chante, yo baka vini là, yo chaque chacun à chanter, vous ne pas chanter. Et êtes obligé de venir dans l'apprentissage. À ce cinquième paroles-là, Jean chapitre 19, une fois encore. C'est la donne qu'on a besoin de la troisième parole. Et c'est la donne encore a de cinquième parole. Jean chapitre 19, verset 28. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit Afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Cinquième parole. Cinquième intervention. J'ai soif. Tout le monde qui l'a rend soif, pas ah ouais. vrai? Tout le monde qui l'a rend soif. Amen. Oui. Et je me semble que l'homme de l'école, qu'un professeur de biologie, qui te dit que un animal meurt beaucoup plus vite de soif que de faim. Un animal meurt beaucoup plus vite de soif que de faim. Ça veut dire soif qu'à tuer ou plus vite que grand goût. On va te connaître ça, non? On te ça? Soif qu'à tuer ou plus vite que grand goût. Et je j'ai eu un petit blague. Il y a un haïtien qui. Qui quitte Haïti, qui a vivé l'autre bord. Mais le monsieur a à Haïti, bah, il n'y a pas de trop bon pour lui. Et puis, le monsieur a vivé aux États-Unis, il a dit il me fait tout le temps en Haïti, ma le, il bois boit de l'eau. Le monsieur a dit il boit de l'eau même. C'est le jus, boit Et puis, le monsieur a dit il a fait quantité de temps. Je suis un facile pour le boulot, Il pas de l'eau. Je vais mettre jus dans le col. Le monsieur Rifo, pour moi, monsieur malade. Monsieur, il pas bien. Il va pas compris ce Et puis, monsieur, il a un médecin. Tout ça, le médecin fait pour lui. Il pas il rien. Et puis, il commence à poser, monsieur, une question. Il pose des questions, pose des questions. Monsieur arrive dit, médecin, hein? depuis le vin, il n'y a jamais de l'eau. Médecin, mettez deux mains dans la tête. Médecin, obligez-vous et monsieur Albrecht en quantité l'eau chaque jour. Et même guérison, monsieur. Parce que rien, absolument un rien, pas de capable de remplacer de l'eau. J'ai soif. Cinquième parole de Jésus. D'abord, qui sa soif là -y? Nous allons essayer de oui, qui sa soif. Et nous allons essayer de oui, faire deux dimensions dans la soif de Jésus. Et nous allons essayer de poser tête-non quelques questions. Première question, nous allons poser tête-non. Qui ça n'a avec Jésus pour abrever à soif? Deuxième question qui nous pas laisser pour cette tête. non nous va dit, avons nous soif est-ce que nous-mêmes nous, même, nous soif tout et si nous soif quelle soif et dernier bagaille comment nous cas définir cette soif de Jésus c'est ça nous pas laisser faire à soi à. Nous allons essayer de définir soif pour tout le monde qui l'a net capable de faire une définition avec soif. Et nous allons avoir deux dimensions de soif. Jésus a. Et nous allons poser nos questions. Que pouvons-nous donner à Jésus pour abreuver sa soif? Et nous allons poser nos questions pour nous dire est-ce que nous-mêmes tous nous soif? Et c'est nos soif qui soif. Et nous allons voir comment nous défini cette soif de Jésus. Soif, il sortit dans un mot latin qui est citis. Citis S-I-T-I-S. Sitis. Soif, c'est besoin de boire et sensation que produit ce besoin. Soif, c'est besoin de boire. C'est sensation que produit ce besoin. Peut-être, leur soif, pour y avoir un casse ou c'est un on a senti gorge gorge sèche et puis on a senti envie bois et qui ça produit soit flat soit flat produit parce que on perd du l'eau bon gain mis dans la là là parce c'est mission Il était capable d'y plus détail sous sous soif soif là il capable gagner l'ordre sens soif là tout capable exprimer un désir ardent qui a exprimé un désir ardent. Soit tout ça veut dire passionné de quelque chose. Soit la ça tout le sens. Non seulement, dans premier sens, c'est besoin que au pour être capable. Bwe. Et li est capable tout exprimer un désir. y a exprimé une sorte de. Passion que vous gagnez pour quelque chose aussi. Jésus-Christ, c'est ça le fait déclaration pour le dire Il est soif. Et le nom de soif Jésus a, tout le monde peut imaginé que soif Jésus a, il y a deux dimensions. Et première dimension, hein, il est visible. Première dimension, soif Jésus a, son dimension naturelle. Ça veut dire physiquement, Jésus soif. Parce que, rappelez-nous depuis l'été, il à Gethsemane. Comment il absoué. Et on dit, nous, il était tellement absoué, c'est comme des grumeaux de sang. Ça veut dire, depuis à Gethsemane, Jésus-Christ l'a absoué, l'a perdu de l'eau. Et leur il a arrêté il a fait passer tout que il a fait passer là encore, il continue continué perdu de l'eau mais sauf que nous avons dit que Jésus pas pas déshydraté parce que le a le, le, perdu no de l'eau nous de l'eau avec sang est sorti ça veut dire qu'il pas perdu tout de l'eau il pas déshydraté mais naturellement il soif parce que non seulement il passe toute route ça, la marche et puis la peau un fardeau qui est très lourd sous dolly. Si par exemple, ou dans la rue, à la, pour ton charge sous tête ou, sou ou marcher dans sure le soleil là, c'est sûr et certain, leur arrivent la caillou ou à courir à de l'eau quand même. Est-ce que ils me feront dire, Amen. ou a courir à de l'eau quand même? Parce que pour qui ça va de l'eau? Parce qu'on soif. Ou pas ton charge vous machin dans le soleil naturellement wap al bois de l'eau la caillou et c'était normal pour que Jésus lui même il était soif humainement parlant lui était soif mais deuxième niveau deuxième dimension soif Jésus c'est en dimension surnaturelle il une dimension spirituelle il dimension divine Première dimension, c'est en dimension purement humaine. Deuxième dimension, soif Jésus, c'est en dimension divine. Ça veut dire, soif Jésus, il aller au-delà de besoin corps. Il aller au-delà de juste besoin pour le bois, soit de l'eau quelconque. Il aller au-delà de yon simple besoin pour le capable de Et puis devant, nous parlons de. Dimension surnaturelle, ça qui sortit en danse soif, Jésus a qui dimension surnaturelle que, que liée. Et dans le verset 29, si nous lit, il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'isoppe ils l'approchèrent de sa bouche. Puisque Jésus criait, j'ai soif, qui s'est offert? Vous prenez vinaigre, vous prenez le Et c'est ça que fait nous arriver posé nos questions à Soya pour nous dire qui ça nous-mêmes nous capables de à Jésus pour nous abreuver soif que Jésus Soldat, a. Soldats, vous ne savez Jésus qui ça? Vous ne savez Jésus, vie, vinaigre. Maintenant, et moi-même à Soya, qui ça m'a baye, Jésus pour me satisfaire soif Jésus? Soldat au bal vinaigre et moi-même qui ça m'a bali? Est-ce que ma balle en asso aussi? Qui ça m'a bali même à ya? Pour soif soifli? Est-ce que ma vache ton grand manger bali? Est-ce que ma balle en bière? Qui ça m'a bali? Est-ce que ma vache ton bouteille d'eau? De Bali, pour me satisfaire soif. Qui s'en so tient envie vie, bah Jésus, pour satisfaire soif. Pour passer soif Jésus, ça ou t'a vlé. Bali, assoya. Et si ou ne pa décidez pas de la continue à crier même bagaille. Si vous ne décidez pas de balancer, la continue à dire, j'ai soif. Si vous décidez pas décide de prendre position pour offrir un bagage, pour abreuver soif la continuer pour ces mêmes même la continuer dit j'ai soif. Peut-être que vous avez si une vie où vous a offert à li, comme un parfum pour satisfaire soif li. Vous avez son vie d'adoration, que vous avez voulu mener pour satisfaire la soif. Parce vous a décidé pour offrir à Jésus pour passer la soif. Mais je vous dis que soldat soldats ont le vinaigre. Et le vinaigre, on connaît que c'est n'est pas un boisson qui est agréable. Offre vous avez offrir le vinaigre. Vous avez même posé cette question même j'en moins, même m'a posé tellement être question qui ça m'a baillé, qui ça m'a offert à Jésus pour me satisfaire soifli. Question arrêtée pour vous. Question arrêtée pour vous. qui ça vous avez offrit à Jésus. quand tu as qui dit Seigneur c'est bakabau celion qui bouké souffrit. Et sans au moins pas qu'à Prends-moi, jean Wemla, sans force et sans soutien. Gonté qui dit Entre tes mains j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Tout ce que j'appelle le je vais à vous-même. qui dit Prends la vie, Seigneur Jésus. Je voulais consacrer le bâou. Prends chaque heure. Prends chaque jour, tout en voulant louer. On a de offrir à Jésus. Pour essayer d'abreuver la soif. Et moi-même, qui ça m'a offert à Jésus? Qui m'a offert à Jésus? Est-ce que je voulais offrir la Est-ce que je voulais offrir la connaissance? Est-ce que je voulais offrir ça que je possède? Mais que c'est de li encore que vous sortez? Est-ce que vous voulez offrir famille? Est-ce que vous voulez offrir la caille? Est-ce que vous voulez offrir ça nous la comme l'argent? Est-ce que vous voulez encore? Est-ce que vous voulez offrir à lui même à soya? Et deuxième question d d nous? que vous avez posé, est-ce que nous-mêmes nous soif? Et si nous soif, qui soif que nous gagnons à soya? Tout le monde qui l'a con soif Ça n'a pas ignorer, Ça Tout le monde qui l'a con soif M'a pas demandé est-ce soif Parce que est-ce qu'on le de l'eau Mais au point de vue spirituel Est-ce qu'on sentou soif Peut-être que les gens qui l'a je suis soif. Mais le monde qui ça soif vous dit bon je Moui ta gon' vi Parce que le pays n'a a pas offert rien là. Nous soif pour nous quitter pays ça. Mais que aux majorité haïtiennes qui vivent dans pays là, il est tout net c'est passager Oui, c'est vrai. Il en un bout de visa et puis pour y aller quitter ça. Si nous demandons qu'ils en soient. Mais qu'abdim nous soif pour avoir visa. Sinon demandons qu'ils en soient facile à. Ouabdim nous soif en mariage. Parce qu'on a 30 ans, on a l'âge du Christ ou dépasser almanac nous soif mon gon mari femme gon madame soif ça si nous do qui ça soif ou va nous soif mon petite parce que m'ba travailler pour les ingrats nous soif mon petite si nous do qui ça soif peut ou t'a dire que nous soif mon construire deux chambres est-ce que tout ça me dit pas bon oui, c'est bon. Oui, tout samedi, tout net, c'est utile. C'est bon pour gagner. Mais si c'est uniquement soif ça, gagner, est malheureux. Qui soif ou gagner? Est-ce qu'on soif Jésus? Est-ce qu'on soif présence mon Dieu? Et après, Jésus finit prononcer parole ça, c'est tout de suite après le finit dit Eli Eli. Ça veut dire après papa d'abandonner, il finit de soif. Mais quand ça ouais ça, après papa finit d'abandonner, et puis tout de suite il soif. Il soif. Parce que papa a fini de bas. tout de suite il soif. Est-ce que ça tout soif bon Dieu c'est plus gros soif ou ka gagne. Et même dit à leur soif bon Dieu, plus ou boue, c'est plus ou envie boue. Mais vous comprenez? Ou alors, soif bon Dieu, tout en boue, c'est tout plus ou envie boue. Et c'est là que nous m'a musique qui dit, chaque fois, mais entre et puis en dedans. Je réaliser que je chambre qu'on est assez. Yeah. Son pas un qui fort chaque fois entre deux bifonds dedans, réaliser réalise que chambre qu'on est assez. Il y a un monde qui pense tel bon Dieu parce qu'elle peut coûte chambre Il bon Dieu. Yeah. Un monde qui sont satisfait de bon Dieu, c'est parce qu'elle peut coûte chambre goûter bon Dieu. Parce que autant de fois de goûter de bon Dieu. La vie n'a pas dans le bouchon. Ou envie de plus. Ou envie de vivre plus. Ça fait un autre qui dit, il un peu grâce à Puis, grand passé nous. Grâce à nous, il y un bagaille douce. Qui te un travail moi. Regardez, l'on mon Dieu, franchement, qui dit, parce que c'est Pierre ou Jean qui dit, si vous avez goûté que l'éternel est bon, approchez-vous, Pierre. Yeah. Ouais, vous goûter, goûté, bon Dieu, vous ne pouvez pas demander à aller. Dès vous faites goûter, bon Dieu, vous avez envie de manger bon Dieu. Vous avez envie d'entrer en dans bon Dieu. Pas grand-chose faire, envie de garder Un goûte, bon Dieu. Un goûte, bon Dieu, bien-aimé. Qui soif, moi, gagné à soi? Qui soif, moins, Gardez, où est où soif, bon Dieu? Ou, ou, ou toujours envie? Ou toujours envie, tant qu'on parole ça se bouge, bouche, bon Dieu. Leur soif bon Dieu, ou toujours qu'on a envie pour coller pour de bon Dieu Parce que le soif là qui s'allient, son désir ardent Leur soif bon Dieu, ou passionné de bon Dieu Et ou qu'on la passionné de un bagaille, qui comportement que a gagné Quand l'église, on nous cherché un soif bon Dieu M'badi ou pas gen soif pour gong aukai dit pas soif pour voyager je ne suis pas soif pour pas marier. Mais on cherche d'abord une soif de Dieu. On cherche une soif de Dieu. Parce que toute l'autre bagaille, c'est des bagailles passagères que bagailles éphémères. Des bagailles qui appellent la journée à encore. Si je suis en train de me faire un caillot, terre passe c'est bien. Mais si je suis en machine. Madame en train mariage, c'est bien, mais en maladie en maladie soit Madame disparaître. Mais lorsque bon Dieu parle Isaac passé, il dit, je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. C'est soif ça pour nous gagner. C'est soif bon Dieu pour nous gagner d'abord. Cherchez probablement le royaume. Et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. C'est soif bon Dieu pour nous chercher à nous gagner. Et l'organe soif bon Dieu, ou montrer qu'on est un monde qui est intelligent. On e est un monde qui est intelligent. Ce n'est pas un monde qui a cherché pain, mais c'est un monde qui a cherché qu'on ne fait pas. E l'organe soit bon Dieu. On ne pas chercher pain, mais on cherche qu'on ne fait pas en même. Comment peut-on définir cette soif de Jésus? C'est là où on va aller. Comment peut-on définir cette soif de Jésus? Je réfléchi sur cette soif de Jésus. Je finis par conclure ça comme ça. Je dis que cette soif de Jésus est une soif de sincérité. C'est une soif d'obéissance. C'est une soif d'intégrité. Et c'est une soif de fidélité. Cette soif de Jésus, c'est une soif de sincérité, une soif d'obéissance, une soif d'intégrité et une soif de fidélité. S pour la sincérité, O pour l'obéissance, I pour l'intégrité et F pour la fidélité. Ça résume la soif de Jésus. La sincérité, l'obéissance, l'intégrité et la fidélité. Et sincérité, comment nous sommes capables de définir sincérité Sincérité qui a rapport avec la franchise. Sincérité qui a rapport avec quelque chose qui est authentique. un qui est vrai. Somme 5, verset 9. Somme 145, verset 8. De Corinthiens 8, verset 8. En on lit De Corinthiens 8, verset 8 là. Somme 5, verset 9. Somme 145, verset 8. De Corinthiens 8, verset 8. Je ne dis pas cela pour vous donner un ordre mais pour, vous, pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité. Sincérité de votre charité. Ça veut dire, bon Dieu, a cherche la sincérité. Même dans la charité, nous. Dieu cherche la sincérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Sincérité dans la charité peut-être l'homme offrira un onion bagaille est-ce que c'est sincère mon ca juste offrir un onion bagaille mais peut-être c'est parce que mon c'est lui même qui est habitué à moi ou bien mon c'est avec le plus à l'aise c'est avec sans marcher mon quand les monion dit ça semble à la elle moi offrir lui mais ça n'a pas une crasse sincérité là-dedans. Pas une grâce de grâce sincérité, non? Non, ça. Ça vous fait assez juste un bagaille sous la forme. Ça, c'est le formalisme. Mais ça n'a pas d'authentique là-dedans. Ça n'a pas rien de vrai. Jésus soif des hommes, des femmes sincères. Est-ce que moi même moi sincère? Non, ça m'a fait pour bon Dieu, est-ce que ce n'est pas juste une forme? Est-ce que ce n'est pas juste parce que je m'a fait plaisir? Est-ce que ce n'est pas juste que je fait, fait parler de moi? Est-ce que je suis sincère dans ce je m'a fait? Ça veut dire, sincère, est-ce Est que c'est comme qui fait m'a fait? Est-ce que c'est amour que je gagne pour Dieu qui fait m'a fait? Ou du moins, son place pour chercher l'église là. C'est grâce pour ma batte pour yo monter. Est-ce que c'est pour yo kawem? Est-ce que c'est juste par paillette? Est-ce que c'est sincère? Qui c'est vrai dans ce que en j'ai fait là? L Adoration, est-ce que c'est sincère? que ce n'est pas juste pour vous dire bonjour service la chaud là frère elle parfait même de pas rencontrer dans la ville et puis vous son cri tout le monde rempli. Il pas qu'elle pas rempli mais pas de grâce sincérité dans ça pas de grâce authenticité dans ça bon dieu a besoin pour nous sincères j'ai soif Christ a soif de la sincérité. Christ a soif de la sincérité. Et quand il y a sincérité, pas une hypocrisie. Et hypocrisie, il y a un de mon hypocritose. Hypocrites, ça qui fait penser à acteur. Il y a un acteur. Vous connaissez un acteur à jouer, qui ça le fait? Il met plastique dans un bon personnage là. Ça veut dire si on a un personnage qui est triste, même si lui-même n'est pas triste, il est obligé de mettre un pot Personnage là pour que lui fasse paraître tristesse. Là. là, il y a une sincérité dans ça. Bon Dieu a besoin pour nous sincères à soi. Christ a soif de la sincérité. Christ veut que nous soyons des, des serviteurs authentiques. Pas des serviteurs sous peau. Pas des serviteurs sous zèle. Pas des serviteurs. Les pasteurs là. Mais partout, je suis serviteur de Dieu. Et sincèrement authentique. Non, ce n'est pas bouche-moi qui dit. Mais comportement témoignel. J'ai soif. Nous soif sincérité. Nous soif, frères, jeunes filles qui sont sincères. Jeunes garçons qui sont sincères. Christ soif, l'église qui est sincère. Ça, ça, c'est libre pour faire paraître. Pas comporter comme des acteurs qui juste jouer un rôle de personnage. Ou connaît ou pas ça? te montrer ou c'est ça. Ou connaît ou pas ça? Ou tromper pasteur. Mais on pouvez pas tromper mon Dieu. Dieu cherche la sincérité. Et demain qui a écrasés, et parce que mon n'a pas sincère. Soit jeune fille d'olivier vierge. Et puis le mari pour nous en trois devant. Et puis le mari, il ne va pas pas de sincérité. On peut le foyer écrasé, on veut le mariage écrasé comme ça. Parce qu'il n'y a pas de sincérité. On nous sincère. On nous sincère dans sa affaire, mon Dieu. Nous ne pouvons pas comporter comme des acteurs en présence mon Dieu. Parce que bon Dieu compte qu'on ne pas comme acteur Deuxième soif, Christophe, Christophe obéissance Il a soif d'obéissance Obéissance fait penser à la soumission Et Jésus-Christ C'est exemple authentique de l'obéissance. Exemple authentique de l'obéissance. Parce que si nous lisons chapitre 2, verset 8, en nous regarde l'Éphésiens, chapitre 2. Non, Philippiens, je dirais. Philippiens chapitre 2, verset 8. Il dit, il s'est humilié lui-même et se rendant obéissant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 il obéit avec Dieu, il soumett jusqu'à ce qu'elle arrive à la croix. 1 Pierre 1 verset 22. Vous pouvez noter verset ça tout. 1 Samuel chapitre 15 verset 22. On appelle 1 Samuel là, 1 Samuel chapitre 15 verset 22.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 So, est-ce que vous comprenez le ce vous comprenez verset Mon ensemble 1 e Samuel chapitre 15 verset 22. On a l'ensemble qui gagne bible 4 L'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Christ a soif de l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que sacrifice. Regardez, on m'a fait sortir, ne vous pas vivre en vie d'obéissance à la parole de Dieu, ça c'est affaire. Christ soit vivre en vie d'obéissance. Pour quelqu'un qui qui pas même obéissant à l'idée que bon Dieu place et qu a placé à la conduit. Bon, allez, il faut que vous obéissant à Dieu. Pour qu'on dire, comment on fait qu'on n'est pas, ouais Obéissant avant Dieu, ça c'est Et ça, on parle dire. Hein? bon Dieu, c'est le leader. Ou pas obéissant avec on dit obéissant à Dieu. Eh bien, quand on a un leader, qui travaille à faire là même Travail pas Ce n'est pas travail que bon Dieu a fait. Bon, si c'est travail que bon Dieu a fait, bon, on dit obéissant avec Dieu, ou pas obéissant avec eux. Obéissance. Des fois, nous faire chrétiens être très droit. Faut que nous apprenions obéir, apprendre à soumettre. Parce que Jésus-Christ lui-même était lui soumettre. Ou même aujourd'hui, il faut que nous apprenions avec vous, faut que nous apprenions à mener une vie d'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu. N'apprend des paroles bon Dieu longtemps, hein, pas vrai? Mais est-ce que nous rendons compte que nous obéissons à elle? Je des paroles bon Dieu longtemps, je ben, ne vais pas la tête. Est-ce que nous obéillez? Ben moi. Ouais. Depuis qui année, même encore m'apprend des paroles bon Dieu. Oh, ça fait longtemps! Prédicateur, prêcher, croisade, prêcher, réveil, prêcher, veille de nuit, fête, jeûne, fête. Bon Dieu, parler avec des serviteurs, venez parler nous. Mais, est-ce que nous j'aime obéir? Est-ce que nous j'en obéir? Est-ce que moi m'obéis? Pour faire le bagage, parole, bon Dieu, dis-moi fait. Est-ce que m'obéis? Est-ce que je ne pas juste considérer ça comme dire fable? C'est histoire. Des fois, même oser penser que le prédicateur a fait. Ou même oser penser que son coup de il vous fait ça. Juste pour ne pas obéir. Vous chassez mille excuses. Juste pour ne pas obéir. Son coup de douette. L'église, ça y a pas les de Mais je dis, vous un homme qui parle les moun en pile? Cet esprit, C'est Cet esprit parle les en pile. Cet esprit parle les moun en pile. Quand vous avez fait l'église, vous l'église, l'église, des choses, vous des choses, à l'église là. <laughs> parce que dès le moment où Dieu parle à l'église là, le pasteur a dit ça. Le pasteur a détecté. C'est obéissance la chercher dans le monde. Obéissance. c'est n'est pas parce que le pasteur a parlé. Mais bon Dieu a cherché obéissance Obéissance. Quand on dit obéir, quoi, c'est tout ça pour nous faire. Pour nous content dans Jésus. C'est pour nous obéir, Obéissance vaut mieux que sacrifice. Obéissance vaut mieux que grâce, que que grâce, bélier si pas de obéissance, tout ça c'est laver mes, à terre. Troisième bagaille que Jésus soif, lui soif, intégrité. L intégrité, ça fait penser à l'incorruptibilité. Ça fait penser à la probité leur probe ou intègre, incorruptible. Ça veut dire, il y a un monde ne pas fourrer dans les qui louche, qui ne va pas entrer dans les qui louche. Qui ne va pas fourrer même quand elle ne pas Qui ne va pas faire un monde qui fait une et puis qui mette bien sérieux et qui ne va pas t'en yé. Intègre. Et nous avons quelques noms dans la Bible qui étaient intègres. Nous avons par exemple Noé. Genèse chapitre 6, verset 9, a parlé de l'intégrité de Noé. Et vous songez comment Noé a trouvé grâce dans ce bon Dieu. Parce que tu es un homme qui était intègre. Et là, bon Dieu, Dieu parle d'être sur la terre. À qui tu es parlé À Noé. À nous parler. Nous y confier le message là. Les gens qui ont besoin de vous servir avec vous. Ils ont besoin de vous apporter, mais vous êtes malade, malade, guéri. Ils ont besoin de vous chasser des mots. Ils ont besoin de vous réunir là pour adorer. C'est pour vous trembler. Mais est-ce qu'on est intègre? Est-ce que vous vivre dans l'intégrité? Christ crie soif. Soif pour intègre. Non, il était intègre devant Dieu. Et là, on vivre dans l'intégrité. On a trouvé faveur aux yeux de Dieu. Christ soit sur l'église qui intègre. Trois leaders pas intègre Trois dames pas intègre. Toi coris pas intègre dans le corralio. Et y a d'abord y a d'abord mon histoire un pasteur. Et puis pasteur a prêché allons jeune la prêcher la prêcher délivrance la prêcher mon te cop vini. Et puis Gomarese pour Dieu parce que le dit pour diable Gomarese pour Dieu qui qui qui a absolument des cop caille. amaril y a y vrai pour cent petit cop caille là. Parce que j'ai dit, pour que ça soit gagné, pour que ça soit fini, bon Dieu a fait ceci, si, bon Dieu cela. Et, mon saillot, pas simple, tout. Il a tout porté pour définir. Et pas aussi, c'est simple, qu'on a tout fait pour définir. Malgré le reste, il a couru, il a calé, il a maré, même la même. Il a gagné 3 000 dollars. Il a 3 000 dollars, il a porté, il a gagné. le bail, pasteur. Et puis les jeunes ont fini, parce qu'ils ont dit comme ça, vous m'avez allé, bon Dieu fait tout le Malgré Malheureusement, la calibre bon diable, pour Dieu. Amen. Dans ce monde bon diable, pour Dieu. Et puis les mariés ont fini. ils ont arrêté 2000 dollars. Pour finir, ça me reste là. Marie a dans la rue, elle a battu la rue, elle dans 2000 dollars. Quel content la fille dit, il dit chérie, vini, vini, vini, vini. Vous pouvez ressembler le cobla. Pour y aller payer le là. La Marie a dit, madame, n'a pas le cobla. Madame a dit, non, cobla pas là. Marie a dit, comment cobla fait pas là? Non, je l'ai jeune, etc. Parce que a t'a prêcher mais ça te dit, et puis, je sais si je te touche, je ne peux pas faire. Marie a dit, ça y yeah! Maria tout nè, Marie a pris madame devant. Et puis il fait dans la coulée l'église là, parce qu'il a à peine ap pour la machine pour le sortir. Je ne sais pas si tu parce que a, si là, là. Pasteur Parce que a ap la coulée l'église là, pour la machine pour aller. Là, où est là, il est là, il Et puis il quand y a Madame ne pas avec Maria à Tout a à, tout à tremblé devant Pasteur Pour Pasteur Pour Pasteur Pasteur Quand on est Pasteur pour le monde hein? Non pas de TV Non pas de TV pour n'a de comme ça Christ soif L'histoire des leaders intègres C'est ce manque d'intégrité de s'acquérir de l'église mal comme ça. Oui? Amen. Ils ont parlé nous mal. Ils ont même osé dire mon Dieu n'a pas existé. Ils ont même dit, je me vois pasteur tel, ça me perd l'église. Mais il n'est a pas ce vocation, vocationnel. Il n'est a pas ce professionnel. J'ai soif. Il y a soif d'intégrité. Alors là, y a là, Marie, ça, c'est parce qu'il y a un peu de de Jésus. Par qui ou par qui fenêtre, parce que ça a Bon. Bon comme c'est passé, on peut être dans l'objet dire tout. Quand elle pas qui fait la passer pour la dire Monsieur ça même quand Jésus a pour le dire Jésus est Bon imaginez où on a marché là, où maintenant on vit d'intégrité. Mme qui pas quand nos parents veulent comment faire prêchent-ils? Comment comment faire dire comment faire dire Jésus bon? Comment fait parler de la mort, Jésus? Comment fait parler de ses mains percées, de ses pieds percés? Ou pas capable? Quelle façon de vivre nos quartiers là. Ou pas capable de prêcher nos quartiers là, non? si l'idée est de faire tes il faut faire tourner une évangélisation, il la carrière, il faut mettre au devant, est-ce qu'on peut faire devant? On capote devant. Bon on a basculé avec eux. On a joué dominant sur quartier avec eux. Comment faire camper devant Alors pour service dans la caillou pour mettre au prêcher, j'ai soif. L'histoire intégrité. Job, c'est un homme encore qui est intègre. Et tout le monde qui l'a connu l'histoire de Job. nom dans Job chapitre 1 verset 8, verset 8, verset 1 Dans Job chapitre 2, verset 3. La Bible a parlé de l'intégrité de Job. Job 8, verset 20. Et dans Job 8, verset 20, Job a dit Dieu ne rejette point l'homme intègre. Job 8, verset 20. Dieu ne rejette point l'homme intègre. Regardez, ou même qui voulez mener nos vie d'intégrité de faire bon Dieu. pas qui t'es un, il faut pas dire d'intégrité aujourd'hui. Quand avez pile officiel qui a perdu l'intégrité. Vous avez un pile pile perdu l'intégrité. Vous avez un pile qui a perdu fois, Vous avez qui a perdu l'intégrité. Vous avez un qui ou pas joigné deux fois. Sou un j'écor, ou quitter l'allée, ou perdule, ou perdule. Somme 101, verset 6. Il dit, celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Somme 101, verset 6. Dans la dernière partie verset, celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. <rire> si je me demande OK à ceux-là, je dis mon serviteur, bon Dieu. C'est pas vrai Mais Elle dit ça, oui là. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Nous sommes servants, serviteurs de Dieu Mais est-ce que nous avons marché dans une voie qui intègre? Est-ce que nous vivons dans l'intégrité? Nous avons dit dans le Bible de Josué 24, verset 14 De Chronique 19, verset 9 Somme 17, verset 2 on lit Proverbe, Proverbe 19, verset 1. Proverbe 19, verset 1. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que l'homme qui a des lèvres perverses et qui est un insensé. Mieux vaut le pauvre qui marche dans l'intégrité. Plutôt, ton barien l'argent Même intègre ton ja, pas société à même, intègre ne vais de monde a parlé de la société à bas qui est est qui est est Puis, tu m'as dit que tu as même vivé dans l'intégrité. Puis, tu n'as pas jamais parlé de moi. Même vivé dans l'intégrité. Puis, tu n'as pas un grand nom. Même vivé dans l'intégrité. Ce n'est pas tout le monde qui a fait le choix, ça, non? Parce que les gens sont belles. Les gens qui passé, à parler de où Les pour ils vont dit tout le monde qui est en où l'ouvrir pour entrer. Ça belle. Mais comment passez-vous pour gagner ça? Quand on passe pour faire succès, ça. Qui quand on passe pour atteindre le sommet, ça va atteindre. Non. Et là, je me dis ça, je me, me rappelle de l'histoire. Histoire l'homme, l'homme et le serpent. Yon fab qui arriva juste sur les 1100. Serpent, les rivèles l'on jè sou yon wak. Bien wak. Et puis l'homme nan même, juste sur les 1100, l'homme nan qui gagne deux pièles, les toufènes là yon entre. nan yon trou, nan yon kay. Non yon t'audit l'homme n'a trouvé et puis serpent même qui en l'air comme ça serpent a passé l'homme dans la la guillotine l'homme dans le bon langage haïtien et puis l'homme même qui a, serpent qu a passé dans la risible serpent l'homme n'a répondu à la qu voix qui douce et fière je serais parvenu sur ce mon escapé si comme toi j'avais rampé Je même côté avant. Si je kon rampe, si nous même côté avant. gardez garder pas l'intégrité ou pas ramper Ou quand vous avez une jeune fille, qui est même l'âge âge à mais vous la la une belle machine. Ou quand vous devons ramper rampe pour gagner, Quand on a dire, bon, même là, j'avais mis, il était moi, quand y a gardé, gardé, côté lié, et puis moi-même, pa moi pas là. Où quand on a passé? Gardez, conservez l'intégrité, attendez? Gardez, qui a vive dans l'intégrité, tout ou ta bon Dieu a Amen. Même si il y a un milieu aujourd'hui, conservez l'intégrité, conservez la dignité. Pas vendre Jésus là. Pas déposer l'évangile. Conservez-le. Parce que tant ou tard, mon Dieu, intervenir en faveur. dit, en son temps, il accomplira. Toutes ses promesses. Envers moi. Maintenant il a accompli. Parce que même si qu on joue dans le calendrier, mon Dieu, ou même si on joue, Alléluia. même si on raconte un homme qui était condamné pour 101 jours de prison, il sous 100 centième jour, il n'était pas capable encore, et il décide de le tuer, alors qu'il est condamné pour 101 jours. Le centième jour, il finit à tête bah pour même situation paris Vous vous on conserve intégrité longtemps pas quitter un sac prison sous tout là pour la gueule parce qu'on va prendre qui joue fixé pour vous. Jésus soif Lui soif la fidélité la fidélité fait penser à la constance ça veut dire qu'on va est constant, qui peut va varier, qui peut va vaciller. Il fait penser à l'exactitude, à la sûreté. Il fait penser aussi à l'attachement. Et la fidélité, pas qu'un fruit de l'esprit, il a en dedans, pas qu'un fruit de l'esprit. Et nous croyons le moine prend le temps assez. Pour parler sous fuite de l'esprit et on joue une fidélité en dents par cœur Galates chapitre 5 verset 22 somme 37 verset 3 somme 40 verset 11 Galates 5 verset 22 somme 37 verset 3 somme 40 verset 11 Apocalypse 2, verset 10. Apocalypse 2, verset 10 là, même, sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Dans Apocalypse 2, 10 Sois fidèle jusqu'à la mort. Et dans Colossiens 1 verset 2, il y a parlé de ça tout. Philippe, Ephésiens, 1er verset 1er. Dans deux textes après Paul, elle a adressé avec les chrétiens. Il dit c'est fidèle. Léa, allez non maintenant. On va le finir. Tout le monde qui est là, c'est fidèle à l'église évangélique sous de la grâce, pas vrai? Oui? Hein? Tout le monde qui là, est là, c'est fidèle à l'église évangélistes de la grâce de Boucher. Mais pas d'homme c'est fidèle évangélique l'église de la grâce de Boucher. Est-ce que je suis fidèle? Est-ce que c'est pas un nom, à voir? Est-ce que c'est pas un nom? à voir? Égal, la soif de Jésus fait penser un. La sincérité, 2 Obéissance, 3 4 Fidélité Jésus soif, lui sincérité lui obéissance lui intégrité lui fidélité Est-ce que vous voulez balier à soi? Vous voulez sincère? Amen. Vous voulez obéissant? Amen. Vous voulez intègre? Vous voulez fidèle? fidèles Bon, si l'église a décidé de tout le ça va passer. L'église a transformé, non, non hein? Si l'église a décidé vivre dans la sincérité, a vivre dans l'obéissance, a vivre dans l'intégrité, a vivre dans la fidélité, mais l'église a transformé. Amen. Et si chaque monde qui dit, c'est chrétien vrai, tu as vécu une vie comme ça, Jésus finit déjà. Christ dit le soif. Est-ce que je vais quitter le mourir soif? Est-ce que je vais quitter le mourir soif? Tout en pas si de balles la soif, la continue à crier dans nos oreilles. Jeune fille, tout tout parle si si de satisfacer soif Christa La continue à crier dans nos oreilles, la douleur soif. Est-ce que c'est je l'église chaque dimanche, m'a fait soif Jésus Est-ce que c'est parce que je Bible une espérance? Est-ce que c'est parce que je la scène Mais je la scène, je viens là-dedans. Est-ce que c'est pour parler de comité, ma le Si je ne prends pas le pasteur, je ne pas le comité, je ne pose pas question. Et je ne pas quand je suis obligé de prendre. Et maintenant, Christ Abdou, regardez, j'ai soif. Pour donner l'île, avancez-moi, Christ Abdou, j'ai soif. Alléluia. soif. Je ne peux pas voir Christ dans les oreilles, soif à soi. Et je ne pas qui position à prendre face à cette soif de Jésus. Christ soit sur l'église qui transformait. Christ soit sur l'église qui régénérée. Christ soit sur l'église qui restaurait. Christ soit sur l'église dans l'adoration. Christ soit sur l'église dans la consécration. Christ soit sur l'église qui va morder la guerre. Christ l'église qui va vendre la guerre. Christ soit sur l'église qui va représenter sous la terre. Christ soit sur l'église, quand elle descend le drapeau diable là, pour monter le drapeau ciel là. Christ soit sur l'église, quand elle met le diable dans Christ soit sur l'église, devant le démon, de pas qu'à coupé. Christ soit sur l'église, quand elle pile les pieds, elle ne vient pas qu'à mettre les pieds là. Christ soit sur l'église, quand fait une grandeur sur la terre. Parce que c'est à travers l'église là que y a pouvoir, mon Dieu. C'est à travers l'église là qu'il y a une puissance, mon Dieu. Christophe, vous me représentez dans l'école là. Christophe, vous me représentez dans le sang même. Christophe, vous me représentez dans la rue là. Christophe, vous représenter partout où je de l'ambassé. Christophe, vous vous êtes un vrai ambassadeur pour lui Christ soif pour me faire vrai représentant pour lui. Christ soif pour me faire manifester gloire sur cette terre. C'est ça le soif. Le soif pour me suspendre, vivre dans le péché. C'est ça le soif. Autant de fois, me balaisse, des Christ a continué à dire soif. Maintenant, qui position à soi face avec soif Jésus-Christ Jeune fille, Jésus-Christ soif. Jeune garçon, Jésus-Christ soif. Dame mariée, Jésus-Christ soif. Monsieur, Jésus-Christ, soif. C'est où qu'on à soi? Qui position est pas pour c'est soif? -là. Mais la continue à dire ça. Malgovine là, c'est vrai. Wap chante, c'est vrai, mais l'histoire toujours. Vous avez c'est vrai, mais il soif encore. Parce qu'elle sentit, si l'adoration a offert là, il n'y a pas arrivé à trois demi. Il soif encore. Il fait plus de roues. Il fait plus encore dans main. Il soit plus de consécration dans main. L'histoire plus sainte était dans ma Jésus-Christ soif. Et moi, je suis en position que je dois prendre face avec soif, Jésus. -là. Ou même en position que je dois prendre face avec soif, Jésus. Si on a soif, la fin, ça c'est vous-même. Mais pas faire cœur du face avec soif, lui. Si on a mis la de soif, on de l'eau. Si on a soif, on va acheter à Bali. Même si on n'a pas de là, on va Bali la On va faire Parce juif. On a la Bon, mais Jésus-Christ a dit nous le soif, oui, l'église. Mais Jésus a dit le soif, oui. Mais l'abdou soif, ou pas ça, c'est l'abdou soif. Ou pas ça, c'est l'abdou le soif. Qui s'en fait faire? Qui s'en fait faire pour soif ça? Vous juste regarder le conseil? ça? ne qui position vous avez prendre face à Jésus-Christ. Mais pas oublier à soi. Les dîmes sont les soifs. Les ouvres soif les Je ne combien de temps vous dit les je contre combien de temps de vous sentir de la doule soif. Je contre combien de temps et vous faire cœur dû. Vous faites encore pas attendre. Mais en encore, la vais continuer la soif. Et dégagez-vous pour prendre position nécessaire pour répondre à cette soif de Jésus. Que bon Dieu.